Le, le plus difficile dans une plantation agroforestière, c'est d'aligner les arbres et de, de préparer le, tout le travail préparatoire voilà. donc de, de, de repérer donc une fois que le projet a mûri alors pareil je pense que le, le projet faut pas le faire euh, faut pas le faire pour quelqu'un qui vous contacte au mois d'octobre et planter à la mi-novembre. Il faut, il faut vraiment que ce soit un projet. Euh, mûri sur lequel la personne réfléchisse. Euh, voilà. moi Tous les projets qui ont été mis en place ont pris au moins un an, voire deux ans, entre le moment où la personne s'est posée la question de se lancer dans l'agroforesterie et le moment où il a planté. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment des projets sur du long terme, en bon, sachant que hein, l'agroforesterie, on est sur des plantations au mieux si on est sur le peuplier, entre 15 et 20 ans, euh, sinon euh, 40, 50 euh, ou 60 ans pour les autres espèces euh, euh, communément euh, utilisées. Donc voilà, donc il faut que ce soit un projet vraiment mûri. Une fois que euh, toute cette phase préparatoire de, de, de calage, etc., donc on arrive effectivement à la plantation euh, elle-même. Donc le, dans un premier temps, il va falloir préparer le sol, tout au moins les lignes de plantation, qui peuvent être tout à fait euh, indépendantes des, de, de la culture de, agricole classique qui sera faite sur la parcelle. On, peut, on, peut, on ne peut ne, ne travailler que les bandes qui vont être, euh, qui vont être euh, boisées. Donc là, si on est sur un terrain agricole où on a fait passer du matériel relativement lourd, un terrain un peu lui-même lourd, limoneux, argileux, etc., vaut mieux passer un, quand même un décompactage en profondeur entre 80 cm. Moi, je pense que c'est bien. Après, faire un travail, un travail superficiel, un travail un labour classique et puis, et puis émietter son labour, avec le, le, dépend des, des endroits où on est, avec les matériels qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, on se retrouve avec des bandes euh, des bandes travaillées qui vont faire entre euh, 2 mètres, euh, 2 ,50 mètres en fonction de la largeur du matériel utilisé. Ensuite, on va piqueter au milieu de cette bande pour préparer les, les alignements de, de, de la plantation. Bon, après, au niveau de la fourniture des plans, euh, puisqu'on va travailler sur des plants, si on travaille sur des plants dont la vocation principale est la production de bois, mieux vaut se rapprocher euh, le plus souvent de pépinières spécialisées dans la production forestière. Donc ça on trouve sur internet, hein, vous avez pépiniéristes forestiers. vous allez avoir l'adresse des, des pépiniéristes les plus proches de, de, de là où se trouve le, le projet. Euh, ne serait-ce l'intérêt de travailler avec des pépiniéristes qui ont euh, la, la spécialité de production forestière, c'est de travailler avec des, des provenances de plants qui sont adaptés aux régions sur lesquelles on va planter le projet. C'est-à-dire, tout plan forestier, tous les arbres, les merisiers, les, euh, les cormiers, les alisiers, les, enfin, la plupart des essences forestières aujourd'hui ont, ont une classification en région de provenance euh, voilà, où on sait que tel tel arbre vient d'une un, graine ramassée dans tel endroit. Voilà. Donc, le mieux étant toujours de travailler avec des régions de provenance ou des plantes euh, issues de, de, de, de la zone géographique dans laquelle on est. Quoi. Donc ça c'est intéressant puisque les pépiniéristes forestiers ont l'habitude de travailler, euh, de, travailler euh, de cette manière-là. D'où l'intérêt de passer par ce type de pépiniériste. Donc s'adresser aux pépiniéristes pour avoir ces plants, Préparer le terrain euh, au préalable. Euh, une fois que le terrain est prêt, prêt à planter, à ce moment-là, faire venir les plants, se faire livrer les plants. Quand on reçoit les plants, les contrôler, euh, voir la, que les plants soient, soient corrects, euh, qu'il y ait le nombre suffisant, qu'on ait bien affaire à l'essence euh, commandée, etc. etc. Bon, ça, après, il y a aussi une question de confiance avec le pépiniériste euh, parce qu'on n'est pas censé connaître euh, l'allure des... des des essences qu'on va planter surtout si on est en hiver et qu'il n'y a pas de feuilles. C'est un peu moins évident. Donc les plants quand ils sont reçus, euh, soit on L'idéal c'est de les planter euh, dans la foulée hein, pour éviter de, de les stocker. Si on ne peut pas les planter tout de suite, à ce moment-là, il faut les mettre en jauge, donc euh, euh, en jauge hein, on les met dans du, sable, dans du sable frais pour éviter que les racines ne se dessèchent. Euh, voilà, et là on peut les garder. Euh, on peut les garder une dizaine, une quinzaine de jours sans, sans, trop, de, sans trop de casse. Quoi.